Il y a un endroit plus beau que je où C'est par la foi nous pouvons le, le voir. voir Car le Père nous attend sur le chemin de Pour nous préparer là un palais Oui, bientôt dans, bientôt dans Nous nous rendrons sur ces rives, bientôt dans la douceur. Nous nous rends, sur ces rives, nous chanterons sur ce beau rivage, chantant Dieu, de bénédiction, nos esprits ne s'affligeront plus. Pas un soupir pour les bénédictions. Alléluia, nous bientôt nous dans nous la douceur, puis nous nous, nous nous rencontrerons sur si si cette île. Bientôt dans, dans, dans la douceur, nous nous rencontrerons sur vous. À notre généreux Père, nous offrirons à Génois. Pour le glorieux dans de son amour, oh, et les bénédictions consacrées. Alléluia, bientôt, bientôt dans la douceur, la douceur. Pris, nous Nos nous rencontrerons si sur cette rive. Bientôt, bientôt dans Seul, nous nous rencontrerons sur cette rive